Hi, hi, hi! C'est Yuna et aujourd'hui, je vais vous présenter la filière SMG. Let's go! nouveau sur ma chaîne. Tu retrouves tous les jours des petits tips qui pourront t'aider au quotidien. Donc, si tu veux plus de contenu, n'hésite surtout pas à t'abonner pour plus de tips. Avec moi Donc euh, voilà voilà. Commençons par le commencement Les gars euh, Moi je suis une élève issue de la filière STNG Et aujourd'hui je suis en terminale Et je sais qu'il y a beaucoup de clichés Sur ma filière comme quoi euh, C'est une filière belle alors que Pas du tout les gars euh, Aujourd'hui je vais vous montrer l'autre facette De cette filière Je sais que cette vidéo pour beaucoup aider euh, Que ce soit des élèves de 3ème De seconde ou même des premières qui ont fait fausse route quand ils ont fait leur orientation, quand ils étaient en seconde. C'est, on va parler, euh, on, va, on va définir c'est quoi la filière STMG avant tout. Puis ensuite, c'est pour qui cette filière, parce qu'elle n'est pas adaptée à toutes les personnes, donc euh, voilà. Finir avec, quelle poursuite d'études avec un bac STMG pour faire court, la STMG c'est avant tout une filière où on aborde principalement des thèmes très intéressants sur les entreprises, les ressources humaines, l'informatique et le numérique d'aujourd'hui et la communication et plein d'autres sujets qui sont super intéressants. Ce que j'aime bien avec la STMG c'est qu'on étudie des cas de vraies, entre... des cas de vraies entreprises ce qui est génial, comme Carrefour, Burger King, Sephora et plein d'autres encore. À noter que vous aurez euh, toutes les matières générales hein, telles que le français, euh, les langues vivantes, anglais, espagnol. Euh, pour ma part, c'est anglais espagnol. Mais pour ceux qui font allemand, bah, ils vont faire allemand. Donc euh, voilà du histoire géo et des mathématiques mais ne vous inquiétez pas pour les mathématiques parce que elles seront adaptées à la filière première euh, vous aurez euh, vous, avez, vous aurez trois, mat trois euh, matières de spécialité droit économie euh, droit économie l'enseignement euh, prend en compte les évolutions juridiques et économiques du pays c'est à dire on va étudier principalement des cas de la France, en tout cas, c'était mon cas, du coup, voilà. En management, euh, dans cette spécialité, vous allez aborder trois grands thèmes, c'est-à-dire euh, le, management, le management des organisations, euh, la le management et la stratégie, c'est-à-dire euh, les diagnostics, des objectifs et les choix stratégiques des organisations. Sciences de gestion et numérique. Les sciences de gestion étudient les fonctionnements des organisations. Cet enseignement est fondé sur l'observation, l'analyse, la conceptualisation et l'interprétation des cas d'entreprise. Normalement, les euh, sciences de gestion et numérique s'appuie vraiment sur des cas réels, ce qui est super concrètement pour moi. Euh, et on utilise voilà, et on mobilise des outils euh, numériques. Tels que le tableau Excel, ce qui est super pour ceux qui vont aller en. qui veulent faire de la comptabilité ou qui veulent travailler en finance. Après, en terminale, vous avez deux matières de spécialité. C'est-à-dire que science de gestion numérique et, manage et le management seront regroupés en une seule matière. Et après vous aurez aussi le droit économie mais on rajoutera euh, une matière de spécialité c'est à dire que en première vous aurez le choix entre choisir entre trois spécialités c'est à dire le marketing, euh, les ressources humaines, la gestion finance et euh, l'informatique c'est à dire euh, système euh, d'information et gestion mais la dernière, euh, la dernière euh, spécialité ça dépend vraiment euh, des lycées, mais par contre, moi dans mon lycée, on proposait cette filière-là. En première, vous aurez un accompagnement personnalisé concernant vos études supérieures. Donc, ne vous inquiétez pas, vous pouvez, vous pourrez euh, poser des questions en rapport avec votre avenir et vos poursuites d'études à vos profs principaux respectifs. Vous aurez aussi les TSV. En gros, c'est du management et mélanger à de l'anglais je sais que c'est stylé quand on dit comme ça mais à la fin d'année il faut savoir que vous aurez une épreuve orale en fin d'année donc suivez bien c'est très important conseil de grande sœur nous allons maintenant parler de à qui elle est adaptée c'est pour qui cette filière en fait alors cette filière n'est pas adaptée à tous les types de catégories je m'explique. Si vous n'aimez pas le management et les droits économie, allez surtout pas en STMG. Allez en général parce que vous faites que ça tout au long de ces deux années-là. Vous n'allez que faire du management et du droit économique. Donc, si vous n'aimez pas trop le management ou vous n'aimez pas le droit économique, ça va être un peu compliqué pour vous. C'est vraiment sur ce qui vous passionne. Si votre but est de créer une entreprise par la suite, tu es fait pour la STMG. Par contre, si ton, si ton kiff, c'est les mathématiques, les sciences et euh, l'histoire géo, va en général. Clairement, va en général parce que je pense que tu vas plus t'épanouir. Mais euh, vraiment, il faut vraiment que tu t'intéresses aux questions des organisations et voilà en fait, tout simplement faut que tu te poses des questions sur euh, la réalité du fonctionnement des organisations, les relations au travail, les nouveaux usagers numériques, le marketing, euh, la recherche et la mesure des performances donc si tu n'es pas du tout dans ça, bah surtout pas en STMG parce que je pense pas que tu vas t'épanouir dans cette filière là. Après un bac STMG les gars donc euh, concrètement, euh, la plupart des élèves qui, sont, qui font STMG par la suite se tournent vers un BTS tel qu'un BTS MCO ou un BTS en NDRC, qui se fait en deux ans ou, ou un BIT technique de commercialisation ou euh, gestion des entreprises et des administrations, ce qui se fait en trois ans en IET si je me trompe ça où il s'inscrit en licence à l'université de telle des filières, comme euh, il y a des filières... Normalement, je vais les mettre là, pour ceux qui sont intéressés. Mais je ne me rappelle plus des licences. Par exemple, licence en droit, licence en économie, économie gestion. Du coup, euh, voilà. Si euh, l'élève si a un très bon dossier, il peut euh, candidater pour les classes préparatoires, économiques et commerciales qui est euh, normalement ce qui est de euh, pour la voie technologique, c'est-à-dire la STMB. Ou sinon, il est également possible euh, d'entrer dans certaines écoles de commerce, tourisme, hôtellerie ou préparer un euh, DE, c'est-à-dire un diplôme d'état, dans une école paramédicale ou sociale de 2 ans à 5 ans, si je ne me trompe pas. Bon, les gars, pour dire que la filière SMG est très bien. Si tu t'intéresses aux entreprises, aux questions des entreprises, mais sinon, vous allez kiffer ces deux années-là. Aujourd'hui, j'ai terminé mon cursus scolaire. C'est-à-dire qu'après, j'allais en études supérieures. Ça va me manquer. Du coup, euh, voilà, j'ai présenté ma filière. Je suis très fière de moi. Du coup, j'ai parlé de ma filière. Du coup, voilà. Vos deux années, sachez que vous allez vous allez passer les études. Les études sont très importantes. Donc oui, il faut étudier à l'école. Donc, pour plus de vidéos, n'hésite surtout pas à t'abonner pour plus de contenu. C'était Yuna. Ciao <musique>